Bonjour les amis, erreur à éviter, c'est le sujet que je prévois pour aujourd'hui sur Hashtag Partage. Bien entendu, on est tous des bébés à tout moment. On était des bébés, on faisait énormément d'erreurs, et puis on s'est corrigé à fur et à mesure, mais maintenant que nous sommes dans l'informatique, dans YouTube, etc., on fait des erreurs comme si on était des bébés, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Ok Ça, c'est un PDF. Il est interactif, et il est gratuit. Et il va comporter des articles, et puis des vidéos. Pour savoir tout ce que je fais sur Hashtag Partage, vous cliquez ici, regardez celle ici, et vous êtes dans ma chaîne YouTube pour découvrir tout ce que je fais. Bien entendu, abonnez-vous. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page. Voici la deuxième page. Et nous avons un article. Bien sûr, sur, sous le thème de hashtag webmarketing, côté erreur. Lire le top 10 des plus grosses erreurs de webmarketing à éviter. Ça, c'est le texte. Il n'est pas terminé. Donc, il faut. cliquez ici pour aller directement sur le site qui va vous expliquer tout ça. En plus de l'article principal, comme j'avais l'intro ici, j'ai rajouté quatre autres articles sur la stratégie, bien sûr, sur sur les erreurs les plus courantes, sur le webmarketing, les 10 erreurs à éviter lors de la création de votre e-commerce, ou bien sur le SEO, il y a... 27 grosses erreurs. Moi je vais prendre n'importe quel euh, sujet, que ce soit ça, ça, ça. Ben, je vais prendre celui du milieu là. Vous cliquez et vous êtes directement transporté dans le euh, site en question. Voilà, il est là, le site en question, ici. Et puis vous avez l'article. Maintenant, maintenant. Nous revenons à nos PDF. Alors, le PDF, nous avons une troisième page. Une troisième page qui n'est autre que les fameuses vidéos que je rajoute au contenu en deuxième page. Donc, euh, là, puisque nous sommes dans les erreurs, euh, nous avons pas seulement un type d'erreur sur euh, YouTube ou sur n'importe quelle action que nous voulons. Réaliser. Nous avons un business, quel que soit X, et puis nous touchons à énormément de choses et chaque chose représente vraiment un bouquet d'erreurs qui va nous piéger à tout moment et c'est tout à fait normal. Par exemple, les, les, les principales erreurs, blogging des boutons, par exemple créer une agence digitale, des erreurs fatales. Par exemple, affiliation, marketing, les erreurs les plus communes à éviter, partie 2. Partie 2 bon, il faut aller la chercher. Influence, euh, marketing et placement de produits, ne pas faire ses erreurs. Devenir micro-entrepreneur, 9 erreur à éviter pour devenir micro, voilà. Et puis, euh, je prends n'importe quoi, tuto, e-commerce, etc., etc. Le copywriting, éviter les pièges de marketing, euh, les erreurs fatales à éviter, e-commerce. Bon, j'appuie sur ça, par exemple, pour vous ramener vers la vidéo qui parle de ça, ou le, le site qui parle de ça. Donc, nous sommes dans une vidéo, oui. Léo Guillaume qui va nous parler de e-commerce. Salut Léo. Est-ce que tu peux nous dire selon toi, parce qu'on a reçu des tonnes de questions à propos de la précédente vidéo qu'on avait faite, quelles sont les erreurs principales que doit éviter quelqu'un Et puis nous revenons ici, et nous avons aussi une troisième page. J'ai rajouté quand même une troisième page parce que une deux fois bien. Et voilà, toujours les erreurs du webmarketing et bon, SEO, euh, les erreurs à éviter, démarrer un blog, des erreurs fatales que vous pourrez euh, éviter, etc. Cette erreur grave que commettent les jeunes entrepreneurs, je prends n'importe quoi, euh, c'est pas, satisfaction, la enquête satisfaction, je vais cliquer ici, et euh, j'en vais être redirigé, je un site. Alors le site, il faut que je ressente encore mon, mon article. Alors enquête de satisfaction, c'est une enquête de satisfaction ce client, six erreurs à éviter. Alors, il y a de la moitié, là, euh, il y a quand même des, des, euh, des paragraphes. Commencez par la question personnelle. Poser plusieurs questions à une seule, à une seule fois. 3. Manquer de précision dans les questions et réponses. Il y a même des, des trucs qui accompagnent ça pour les démonstrations. Rendre les questions obligatoires. Influencer la réponse, etc. Poser trop de questions. Voilà, il y a énormément de choses à apprendre. Ok? Voilà, et je reviens ici. Et puis, bon, moi, euh, je vais vous parler franchement. Moi, j'ai placé ça, c'est signé, ça c'est liker, ça c'est euh, commenter, ça c'est partager, et ça c'est abonner. Je ne vais pas vous le rappeler chaque fois, chaque fois. J'ai placé ce graphisme sur toutes les pages. Et puis, vous l'avez ici, vous l'avez ici, vous l'avez ici, là. Et sur la première page, c'était, j'ai estimé qu'il ne fallait pas le faire parce que ça, c'est une, une couverture, quoi. Une couverture euh, comme si vous étiez sur un magazine. Alors, il faut que je vous précise qu'il y a un premier lien que vous allez trouver dans la description. Et c'est ce lien, avec ce lien, que vous pouvez télécharger ou ouvrir ce PDF. Une fois que c'est ouvert, alors vous pouvez... Cliquez n'importe où, vous pouvez cliquer ici, là, là, là, là, et vous allez être redirigé sans aucun problème. Ok Voilà, vous avez quatre pages ici. Voilà. Donc, je vous le rappelle encore, likez, commentez, partagez et abonnez-vous dans le cas où vous ne l'êtes pas encore. Merci et au revoir.